Bonjour, nous commençons un nouveau module, base de la conception G'. Le premier cours à l'intérieur de ce module est dédié au gestionnaire de version Git. Ce cours est organisé comme une série vidéo qu'il faut vraiment regarder dans l'ordre. La première, c'est celle que vous regardez. Elle va vous présenter un certain nombre de principes de base relatives à Git. C'est vraiment nécessaire pour comprendre le mode de fonctionnement de cet outil et pour l'utiliser au mieux. Il y a un certain nombre d'autres vidéos qui sont mises à disposition pour voir comment Git s'utilise. Tout seul à plusieurs, plus d'autres vidéos pour des aspects liés à la configuration, les outils qui gravitent autour et la création de clés SSH dont vous aurez besoin pour synchroniser vos futurs dépôts Git. En visionnant ces vidéos, je vous invite à faire des pauses, à revenir en arrière au besoin si quelque chose n'est pas tout à fait bien compris. Je vais parler avec un flux normal, je ne raconterai pas forcément tout ce qu'il y a sur les slides, puisque vous êtes capable de les lire sans moi, je vais surtout essayer d'apporter une plus-value dessus pour qu'on comprenne un peu mieux comment fonctionne cet outil. Je serai sur Discord ce matin de 8h à 10h et vous retrouverez ensuite vos enseignants dans vos séances de TP. Alors, Git. Le point de départ, c'est une question que tout développeur se pose à un moment ou à un autre. Comment gérer les fichiers sources de mon projet de façon efficace Prenons l'exemple d'un projet Java avec trois classes, donc trois fichiers, disons les classes A, B et C. À un moment donné, la classe A va être dans un état intéressant et fonctionnel, qu'on va appeler la version 1. Par la suite, cette même classe va évoluer pour se retrouver dans des versions 2, 3, et ainsi de suite. Je veux avoir envie de sauvegarder certaines de ces versions, pour être sûr de ne rien perdre. Je peux faire cette sauvegarde dans un répertoire. Mais bon, ça va vite devenir compliqué quand le nombre de sauvegardes va augmenter. D'autant plus qu'il va falloir que je fasse la même chose pour les autres classes. Et si à un moment donné, j'ai effectivement besoin d'accéder à une ancienne version d'une de mes classes pour la restaurer, pour la comparer à la version actuelle, par exemple, ça va vite être fastidieux. Ces questions que je me pose au niveau de mes classes, je peux aussi me les poser pour mon projet. Je peux par exemple décider que la version 1 de mon projet correspond à la version 5 de la classe A, la version 8 de la classe B et la version 3 de la classe C. Et vouloir à nouveau sauvegarder cette version de projet, cette fois, toujours à des fins de sécurité. Alors là, le plus simple, c'est certainement de créer une archive zip, par exemple, et de l'appeler projet version 1.zip. Et je peux faire ça pour chacune des versions de mon projet. Ça, ce ne sont que les questions que je me pose quand je travaille seul sur un projet. Si on travaille à plusieurs sur un projet, les mêmes questions demeurent. Elles sont même encore plus cruciales, une maladresse est vite arrivée. Mais on peut en plus y ajouter toutes les questions qui sont relatives au travail collaboratif. Comment partager du code source Comment travailler à plusieurs sur des sources Comment travailler au même moment Comment réconcilier les changements de contributeurs Comment ne pas perdre de travail Là, pour le coup, travailler avec des archives ZIP, pour reprendre l'exemple que j'ai commencé tout à l'heure, ne va rien arranger du tout et ne permettra pas de toute façon de répondre à la plupart des questions. Heureusement, la solution existe. Ce sont les gestionnaires de version. Un gestionnaire de version, c'est un outil qui, s'il si est utilisé avec la bonne méthodologie, va permettre de répondre de façon efficace à toutes les questions qu'on s'est posées. Et puis il y a pas mal d'autres aussi. Le développement devient collaboratif et simultané. La gestion de l'historique de tous les fichiers au sein d'un projet est possible. Ce qu'on appelle le développement parallèle, en particulier la possibilité de gérer simultanément au niveau d'un projet une version stable, une ou plusieurs autres de développement, celles qui introduisent des nouvelles fonctionnalités, etc. Tout ça devient possible. Ça, comme d'autres choses, comme savoir qui a fait quoi, par exemple. Alors, très rapidement, les premiers gestionnaires de version étaient centralisés. C'est le serveur qui possédait tout l'historique d'un projet et qui était capable de rendre tous les services dont on a parlé. La sauvegarde, la restauration, les comparaisons de version, puis pas mal d'autres choses. Les développeurs, ici on a Alice, Bob, Camille, eux n'avaient qu'une seule version du projet, leur version de travail, et devait s'adresser au serveur pour la moindre demande. C'était déjà pas mal comme ça, mais naturellement, il faut être en ligne pour que ça marche. Si jamais vous êtes dans un avion, c'est foutu, vous n'accédez à rien. La génération suivante de gestionnaire de version a été conçue pour être décentralisée, ce qui permet d'éviter certains de ces problèmes. C'est cette génération qui est utilisée aujourd'hui, typiquement par le biais d'outils comme Git. Avec ce principe d'organisation, tout est au même niveau. Il peut y avoir un serveur, on le voit ici, c'est pas obligatoire, et s'il existe, il est au même niveau que les développeurs. Le point important, en fait, c'est qu'avec cette architecture, tous les acteurs, les développeurs et le serveur, éventuellement, s'il est présent, ont chacun tout l'historique du projet en local. Pour le coup, beaucoup moins de problèmes si on est offline, on a tout sur la machine. A l'exception des synchronisations entre ces acteurs, justement, tous les services sont disponibles immédiatement puisqu'ils sont sur votre machine. On peut même ajouter que finalement, chaque développeur est un backup de l'intégralité de toutes les versions d'un projet. Voilà, c'est bref, mais ça plante un peu le décor. Bon, rapidement, vous trouverez ici le nom des principaux gestionnaires de version, histoire que vous les connaissiez au moins de nom, mais on va aller à l'essentiel, c'est Git qui nous intéresse. Alors, Git, il a été créé en 2005 par Linus Torvald, le créateur de Linux, pour gérer justement les sources du Noyau Linux. Derrière ces sources, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est des milliers de développeurs qu'il faut réussir à coordonner. Il faut réussir à intégrer leur travail sans jamais rien perdre en cas de souci. C'est certainement la plus belle illustration de ce que peut faire un outil comme Git. Mais s'il est capable de gérer d'aussi gros projets, Git est aussi totalement accessible et utilisable pour des projets plus modestes. Dans les faits, parmi les gestionnaires de version, il est aujourd'hui très majoritairement utilisé, que ce soit pour gérer du code libre ou du code propriétaire. Et voilà pour le décor. Maintenant qu'on a une petite connaissance de l'outil, et qu'on voit, je l'espère, un petit peu mieux où on va, euh, bah passons au principe qu'il faut connaître avant de l'utiliser. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on met dans un dépôt Un dépôt, au passage... C'est ce qui est créé justement par un gestionnaire de version pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a à faire. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un dépôt Quel fichier, je veux dire Ce qu'il faut savoir, c'est que les gestionnaires de version travaillent principalement sur les fichiers textes. Bon, ça tombe bien. Nous, les développeurs, c'est surtout ce qu'on manipule. Une classe Java, un programme C ou JavaScript, tout ça, c'est des fichiers textes. Est-ce que c'est suffisant pour tous les projets ben non, pas vraiment, puisque dans certains projets, on va avoir besoin d'images, de sons pour que ça marche. Et ces fichiers-là ne sont pas des fichiers texte, ce sont des fichiers binaires. Mais eux aussi vont devoir être stockés dans un dépôt. Est-ce que c'est possible Oui, ils vont pouvoir être stockés dans un dépôt, eux aussi vont pouvoir être versionnés, mais Git ne pourra pas supporter leur édition collaborative. Cette édition collaborative elle n'est possible que pour les fichiers textes. Bon, c'est pas très grave, le versionning et les services associés vont déjà être très appréciables. Si on fait le point, qu'est-ce qu'on stocke finalement dans un dépôt Eh bien, toutes les ressources nécessaires à la construction d'un projet, à l'exception de celles qui sont générées automatiquement. Donc, les fichiers .o que vous pouvez générer quand vous compilez vos programmes C, et les points en Java, ça, on ne va pas les stocker dans un dépôt à partir du moment où on a les sources. Le développeur qui travaille sur ces sources, sera capable de régénérer tout ça de son côté. Donc, pas besoin de les stocker. Autre exception, autre fichier qu'on ne doit pas stocker à l'intérieur d'un dépôt Git, tout ce qui est données sensibles, comme des fichiers qui contiendraient des mots de passe, par exemple. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'essence même d'un dépôt, en tout cas, un des usages les plus fréquents qui en est fait, c'est de permettre le partage du code. On comprendra donc que les mots de passe n'ont pas grand-chose à faire à l'intérieur d'un dépôt. Autre point extrêmement important, un gestionnaire de version, c'est un outil. Il est absolument nécessaire de comprendre comment cet outil fonctionne pour bien l'utiliser. Si vous utilisez un marteau de mauvais côté, ça ne va pas le faire. Avec Git, ça sera pareil. Alors, comment ça marche Tout d'abord, Git nécessite de la concertation entre tous les développeurs. Git sera capable de fusionner les apports de différents développeurs s'ils ont travaillé sur des fichiers différents. Bon, ça, ça paraît basique. Il sera aussi capable de faire ces fusions si les développeurs ont tous travaillé sur le même fichier à une condition, que ce soit des endroits différents. Qu'est-ce que j'appelle un endroit différent En première approche, on va dire que c'est des zones du fichier séparées par quelques lignes, au moins trois ou quatre. On parle de contexte. Si plusieurs développeurs travaillent exactement au même endroit du même fichier, là pour le coup, Git sera incapable de fusionner le rapport, en tout cas de façon automatique. En pratique, il va générer un conflit si jamais ça arrive. Alors bon, pas de panique, un conflit c'est pas la mort, on ne perd pas de code pour autant. Mais ça veut dire que la fusion devra se faire manuellement alors que sinon elle est réalisée de façon automatique. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais ça ne devrait pas. Justement parce que les développeurs sont censés travailler de façon concertée. Bon, ces quelques principes devraient être suffisants pour commencer. Maintenant, en regardons ensemble le principe de fonctionnement d'un dépôt, cette fameuse entité qui permet à Git de gérer un projet. Comment ça marche Eh bien, comme pas mal d'autres choses. On commence par créer un dépôt, soit vide, très fréquent, soit par clonage d'un dépôt existant. Ce dépôt, une fois créé, on va l'alimenter par un ensemble de commits. Alors « commit », je pense que ce terme, il résonne de façon particulière chez vous, j'espère en tout cas. Vous avez dû le croiser en base de données, c'est la directive qui permet de concrétiser certaines actions. Ici, le principe est un peu le même. « Commit » en anglais, ça veut dire « engager »,« engager quelque chose ». Et les seules choses qu'on peut placer dans un dépôt, ce sont des commits. De quoi est fait un commit Eh bien, d'un ensemble de modifications, c'est typiquement tout ce que vous avez changé dans votre code. Des lignes que vous avez ajoutées, des lignes que vous avez supprimées, que vous avez déplacées. Ça, c'est mes modifications. Vous allez être obligé d'y associer un log, c'est-à-dire un commentaire, souvent succinct mais complètement obligatoire. Guide ne vous laissera pas passer si vous mettez une ligne blanche. Et ce log, il est censé renseigner sur la nature des modifications qui sont à l'intérieur du commit, justement. On y reviendra un peu plus tard. Et enfin, à l'intérieur du commit, on va également trouver des méta-informations. méta-informations, c'est l'information hein, sur l'information, si vous vous rappelez ce qu'on a vu en HTML. Ces méta-informations elles vont être ajoutées automatiquement à la création du commit. Il va y avoir un identifiant de commit, on va en reparler. Il va y avoir l'auteur, il va y avoir son adresse mail, et il va y avoir la date également. Alors, regardons maintenant comment se positionne un dépôt par rapport à ce que vous connaissez, vous. Votre répertoire de travail. En principe, cet espace ici que je suis en train de désigner à la souris, c'est le seul avec lequel vous travaillez depuis le début de l'année, le Working Directory. Ce schéma, globalement, il est super important parce qu'il représente les différents niveaux de stockage qui gravitent et qui sont utilisés par Git. Tout en haut, de façon très rapide, on trouve un éventuel dépôt distant, on y reviendra tout à l'heure. Ça n'est jamais que le dépôt local de quelqu'un d'autre ou d'un serveur. C'est ce qui va nous permettre, à un moment, de synchroniser deux dépôts. Moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, et c'est l'image qu'il va falloir garder à l'esprit, c'est la, la patate du bas. Tout en bas, le fameux Working Directory. Et en haut, votre dépôt Git, celui que vous allez créer ou que vous allez cloner qui sera stocké sur votre machine. Alors, on verra dans la démo à quoi ça ressemble, mais je peux déjà vous dire que ce sera un répertoire qui s'appellera .git et qui sera présent à la racine de votre projet. Je ne rentre pas plus dans les détails pour le moment. Entre les deux, bah, il y a un espace dont on n'a absolument pas parlé pour le moment et qui est extrêmement important. On l'appelle l'index ou encore le stage. Le stage. Cet espace, Voyez-le comme un caddie de supermarché. Quand vous allez au supermarché, vous avez un caddie qui est vide au départ. Vous allez vous promener dans les rayons, vous prenez votre temps et vous y placez au fur et à mesure tout ce que vous voulez acheter. Une fois que vous êtes satisfait du contenu, vous passez en caisse et vous payez. Tout l'acte d'achat se passe à ce moment-là, même si vous avez pris le temps que vous vouliez pendant vos courses, c'est-à-dire pendant que vous remplissiez votre caddie. Bah, créer un commit, ça va être un petit peu le même principe. Et ce qui va nous servir de caddie, c'est cet index. Au départ, il est vide. Vous travaillez sur votre code, vous ajoutez des lignes, vous en supprimez d'autres. Bref, vous faites ce qu'on appelle des modifications. Vous allez pouvoir choisir quelles modifications vous voulez mettre dans votre prochain commit en vous servant de cet index. Vous le remplissez au fur et à mesure. Vous pouvez commencer à le remplir et refaire d'autres modifications ensuite, ça, ça ne pose pas de problème. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes vos modifications dans l'index, de la même manière que vous ne mettez pas la totalité du supermarché dans votre caddie. Vous pouvez choisir. Et quand beaucoup de modifications ont été réalisées, c'est souvent ce qu'on veut faire. On veut choisir celle qu'on veut placer dans l'index. On va s'arranger pour que les modifications qu'on place dans cet index forment un tout cohérent, un tout logique. Telle modification dans tel fichier, telle autre modification dans un autre fichier ont permis d'implanter une unique nouvelle fonctionnalité. Eh bien, je ne vais placer que ces modifications sur l'index et je vais faire un commit avec. Lors de la création de ce commit, l'index sera automatiquement et intégralement vidé. J'y ajouterai le fameux message de log et les méta-infos viendront s'ajouter de façon automatique. Les modifications qui, elles, n'avaient pas été placées dans l'index, elles restent disponibles dans le répertoire de travail et je vais pouvoir m'en servir par la suite pour d'autres commits. C'est tout l'intérêt de cette zone d'index qui fait donc office de zone temporaire de préparation de commits. Elle n'apparaît pas sur votre disque dur. Elle est un petit peu comme l'espace qui est réservé aux opérations de copier-coller. Donc, elle n'est pas visible directement. Il faut que vous la gardiez à l'esprit par rapport à l'usage que vous allez faire par la suite des commandes Git. D'une façon générale, gardez bien ce schéma à l'esprit. Il est essentiel pour la bonne utilisation de Git. Bon, ici, vous retrouvez de façon écrite ce que je viens de vous raconter à l'oral. Ça vous permettra de revoir rapidement ce qu'il en est sur ces espaces de stockage. Allez, on y est presque. Encore deux notions importantes. Et on va pouvoir passer à la démo à la fin de cette première vidéo. Premier autre point important qu'il faudra également garder à l'esprit, c'est que Git s'intéresse au contenu des fichiers, pas aux fichiers en eux-mêmes. Leur nom ou leur date de dernière modification des fichiers n'est pas directement importante. Gardez bien ça dans un coin de votre tête. Quand vous passerez à la vidéo de démonstration, vous comprendrez certainement un peu plus en détail la signification de cette remarque. Dit comme ça, je pense que ça sonne un peu obscur, mais c'est relativement important. Pour le moment, retenez bien que les noms de fichiers font partie des méta-informations et pas des informations en elles-mêmes. La question qu'on peut se poser, c'est si Git ne tient pas compte directement des dates de dernière modification des fichiers, comment fait-il pour détecter les changements qui sont survenus à l'intérieur d'un working directory. Ben, Git utilise un système de signature, et c'est ce système de signature qui lui permet. Et ces signatures, ce sont des Shawan. Alors, Shawan, qu'est-ce que c'est Pour faire simple, c'est une fonction qui prend en entrée un texte potentiellement très gros, jusqu'à plusieurs millions de teraoctets, mais ça peut être aussi très court, et qui calcule une signature tenant toujours sur 40 caractères hexadécimaux quelle que soit la taille des données en entrée. Cette signature, elle est censée être discriminante, comme la signature que vous faites en bas d'un chèque. Elle ne prouve pas votre identité d'un point de vue scientifique, mais elle est censée être suffisamment discriminante pour que vous soyez le seul, en principe, capable de la faire. Autre point intéressant dans ce système de signature Shawan, des textes très proches ne doivent pas, en principe, produire des signatures proches. Ici, vous remarquerez qu'il euh, y a le texte « Salut » avec un S minuscule. Voilà la signature Shawan associée. On retrouve le même texte à cet endroit-là avec un S majuscule. Et voici la signature Shawan associée. Vous pouvez constater que les signatures résultats n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Alors, Soyons clairs quand même un même contenu en entrée fournira toujours la même signature. C'est d'ailleurs ce qu'on attend de cette technique. Par ailleurs, précisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, que mathématiquement, on peut naturellement trouver deux textes différents qui produiront la même signature. Je, je vous laisse deviner pourquoi. Mais en pratique, il y a tellement de signatures différentes que ça n'est pas censé arriver. Et pour le coup, ce qui n'est au départ qu'une signature discriminante, et finalement utilisé comme identifiant au sein de Git. Pour preuve, sur les milliards de Shawan calculés à un moment ou à un autre par Git, les 12 premiers caractères sur les 40 sont généralement suffisants pour désigner une signature particulière. Au sein d'un projet donné, dans toutes les commandes où une signature doit être fournie, vous pouvez très bien vous contenter de fournir les 7 premiers, ça sera amplement suffisant. Ok, on vient de voir ce qu'est un shawan, voyons maintenant plus en détail ce qu'on en fait. Sur ce transparent, vous retrouvez les points importants qu'il va falloir garder à l'esprit. Sous Git, les shawans sont un peu partout. Ils permettent de caractériser les contenus de fichiers, on l'a vu. Mais ils constituent également les identifiants de commit. En fait, pour calculer ce qui constituera le nom d'un commit ou son identifiant plutôt, Guide concatène toutes les données d'un commit, les modifications, le log, les méta-infos, et il calcule un sha dessus. Le sha obtenu, la signature, elle est supposée unique et elle fait office d'identifiant fiable. Par rapport aux exemples que j'utilisais au tout début de cours, la classe A de version 1, 2, etc., c'est un gros avantage. Vos versions là ne vont pas s'appeler 1, 2 ou 3, vos versions elles vont s'appeler du nom du chawan qui a été généré pour ce commit là. L'avantage de cette technique, c'est que plusieurs développeurs peuvent travailler et déconnecter les uns des autres, produire des commits chacun dans leur coin, qui n'auront jamais le même identifiant que ceux des autres. Ça sera en particulier très pratique quand il s'agira de fusionner tous ces commits dans un dépôt cible. Voilà, nous sommes arrivés au bout des aspects théoriques liés à Git. On peut maintenant commencer à regarder son utilisation. Ça va être l'objet de la vidéo qui suit. Avant de terminer cette première vidéo je vous propose de faire un, un rapide tour des commandes qui vont être rencontrées dans euh, les autres vidéos justement. Git, c'est en fait une famille de commandes. Chaque commande commence par Git et est suivie par l'action qu'on veut réaliser. Il existe globalement une petite centaine de commandes dont certaines sont très spécialisées. Mais on ne va pas vous demander d'apprendre tout ça. Pour un usage courant, une vingtaine de commandes permet de réaliser la quasi totalité des actions quotidiennes qu'un développeur veut entreprendre. On en retrouve 14 sur ce slide, classées thématiquement, les créations de dépôts, init et clone, les ajouts dans un dépôt à des commits, les commandes d'interrogation, les opérations de maintenance et celles relatives à la synchronisation de plusieurs dépôts. Je vous conseille d'ouvrir et de garder sur votre écran la présentation que je viens d'utiliser, elle est disponible sur arch pour suivre les vidéos suivantes, en particulier celle de Live Coding. Ça vous permettra d'avoir quelques indications complémentaires que je ne donnerai pas forcément à l'oral. C'est tout pour cette vidéo.